Alors je viens de finir ma formation aujourd'hui. Euh, pour ceux qui m'ont suivi, je suis à Miami et euh, je suis en train de suivre une formation exceptionnelle qui s'appelle 10X Grand Cardom. C'est euh, en gros comment euh, euh, faire passer votre vie euh, à un niveau supérieur par rapport à votre business. Par rapport à vos relations, par rapport à votre vie, c'était juste génial. Et puis en finissant, je suis venue sur Lincoln Road pour me, me balader. Et puis j'ai rencontré ce monsieur. L'image va apparaître tout de suite. Et il m'a touchée, il m'a interpellée. Et surtout la pancarte, quand il je l'ai lue, lu, j'ai dit j'ai absolument besoin d'aller lui parler. Donc je suis allée vers lui pour lui dire bonjour, euh, euh, qu'est-ce que vous vendez et Il me montre ce livre et moi j'ai adoré. Alors je vais vous le montrer. En fait, son livre, il l'a appelé... Voilà, l'unité dans la diversité. Et, et le titre m'a beaucoup impressionné et c'est Turn on the Light and Turn Up the Love. Ça aussi, le sous-titre m'a beaucoup touché. C'est comment on peut allumer la lumière et faire augmenter le niveau d'amour. Euh, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que ça soit quelqu'un qui... Sur une chaise roulante, il a du mal à parler. Je comprenais pas ce qu'il disait. J'étais obligée de vraiment de me, me baisser pour l'entendre et, et comprendre ce qu'il disait. Et donc je dis, on a échangé un peu, mais c'était vraiment un contact de cœur. C'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment à avoir tout le temps des contacts de cœur parce que c'est juste quelque chose de phénoménal. ça vous marque à vie comme au fer rouge. Et moi, cette rencontre m'a marqué à vie. Et on a parlé et euh, donc je lui dis ok je vais vous acheter votre livre parce que voilà ça force mon respect. D'abord j'ai commencé par être debout. Et pour être très honnête, je me suis sentie tellement petite, tellement petite, tellement petite par rapport à ce grand monsieur qui est sur une chaise roulante. Et je me suis dit quelque part des fois, c'est fou mais euh, on est enchaîné dans des chaises roulantes, invisibles qu'on ne voit pas. Beaucoup de personnes sont moins libres que ce monsieur. Beaucoup de personnes sont moins créatives que ce monsieur parce qu'elles elles, elles ne vivent pas pleinement leur vie ni leur potentiel. Et à la fin, ce qui m'a encore beaucoup plus impressionné, il me sort ce deuxième livre qui est les Prayers for, for a New Millennium et il me dit, lis la page 54. Et là, quand j'ai lu le poème de la page 54, ça m'a absolument renversé. En fait, le titre, juste pour vous le dire, c'est « Every face tells a story ». Chaque visage raconte une histoire. Et en gros, son poème, je vais vous le prendre en photo. Là aussi, vous allez le voir pour ceux qui veulent le lire. Il fera partie à la fin de la vidéo, vous allez le voir. Mais en gros, quel est le visage que vous avez choisi de porter Est-ce que vous choisissez de porter un visage rempli de peur Ou alors vous faites le choix d'être dans la lumière et vous portez un visage de gloire et de lumière Et ça a été une rencontre exceptionnelle. Je vous souhaite vraiment de faire des rencontres de ce genre parce qu'elles sont uniques, elles sont riches et elles vous rappellent à l'essentiel. D'habitude, quand je vois des personnes qui sont à mobilité réduite, qui sont sur une chaise roulante, ça suscite ma pitié, ça suscite euh, voilà, de l'émotion chez moi parce que ça me fait de la peine de les voir comme ça. Ça, ce monsieur, pour tout vous dire, c'est une des rares fois où j'ai vu quelqu'un euh, un mobilité réduite, mais qui a forcé mon respect, parce qu'il a fait de sa mobilité réduite, de son handicap, une force dans la créativité, dans voilà le fait d'être auteur et de voilà d'être dans la rue avec beaucoup de dignité et de proposer euh, ce qu'il a de mieux. C'est euh, voilà la lumière qu'il dégage et ça, ça pour moi, ça se respecte. Je me suis, je me suis voilà sentie toute petite et euh, mais pour la bonne cause. Voilà, c'était Nahid Rachel depuis New York. Hadou wa, et reviens